l'application mobile hardy par Land Rover, l'appli incontournable pour les amateurs du tout-terrain. Planifiez votre parcours tout-terrain depuis le confort de votre maison. Retracez votre trajet sans connexion Internet. Explorez de nouveaux endroits et marquez vos favoris. Vous pouvez également suivre d'autres amateurs du tout-terrain, parcourir leurs itinéraires, mais aussi de publier les vôtres, de la capture de moments passionnants, gain et au partage de batchs en cours de route, ne cesserait jamais d'explorer. Pour ces moments de nécessité, Hardy propose des cartes hors connexion pour plus d'aisance. Et pour les défis inattendus, recherchez les conseils de conduite tout-terrain intégrée. En cas de besoin, alertez les conducteurs de tout-terrain Hardy à proximité en utilisant la valise SOS. Hardy, l'appli des amateurs du tout-terrain par Land Rover. Téléchargez maintenant